Si on a fait une barre d'outils spécifique qui va convenir à plusieurs élèves, il est possible de la sauvegarder pour l'utiliser avec plusieurs machines. Pour ceci, allez dans le menu édition, exporter les paramètres. On peut choisir ce qu'on veut exporter ou pas. Lui donner un nom. Et enregistrer. Par la suite, si on veut réimporter la barre d'outils dans un ordinateur qui n'a pas la bonne barre d'outils, on va dans le menu édition, importer les paramètres, choisir, ouvrir, et ça nous change à nouveau la barre d'outils.